Avec dix petits jours d'avance, joyeux Halloween, parce que je pense que je n'aurai pas l'occasion de vous le répéter, et aujourd'hui j'ai eu envie de parler de souvenirs, de souvenirs personnels, de moments qui m'ont un peu fait frissonner, parfois même empêché de dormir, mais surtout qui m'ont profondément marqué. Je ne vais rien vous apprendre ici. J'aime le cinéma d'épouvante et d'horreur. C'est un genre qui m'a toujours passionné, qui continue énormément de me fasciner, dans lequel je retrouve beaucoup de, je vais pas dire, mais d'émotions fortes, mais pas forcément dans le sens où je vais me mettre à rude épreuve. Simplement dans le sens où parfois ça me permet de me rappeler aussi que bah, c'est agréable de ressentir des choses, même si c'est des sentiments qui sont très viscéraux et qui vont laisser un sentiment particulier à la fin de la séance. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien. Dans le cinéma, vous l'aurez compris si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, j'aime quand un film laisse un souvenir intime, particulier, unique, lorsqu'on sort de la salle. Et le cinéma d'épouvante et d'horreur est parfaitement à cette image. Parce que c'est un cinéma qui a toujours laissé dans l'esprit de beaucoup de spectateurs des sentiments particuliers. Et du coup, à l'approche d'Halloween, je me suis dit que ça serait cool de vous parler de cinq scènes qui m'ont profondément marqué dans le cinéma d'horreur. Ce n'est pas forcément les 5 meilleures scènes que je vais garder dans un top 5 si jamais je devais en faire un. C'est plus vraiment 5 scènes qui m'ont laissé un souvenir particulier. Et que j'ai envie de vous citer comme étant des modèles en fait de création d'horreur et d'épouvante. Donc je ne vous propose pas de perdre plus de temps. Et je vous propose surtout de plonger dans 5 scènes d'horreur qui m'ont marqué. La première... C'est une séquence que j'ai découverte très jeune, peut-être trop jeune d'ailleurs, même si pour certains aujourd'hui, le long métrage que je vais vous citer peut être vu comme un film qui a vieilli, qui a fait son temps, qui a marqué les spectateurs à une époque, mais qui aujourd'hui ne risquera pas le faire de la même manière. Mais la séquence de la découverte du cadavre sans les yeux dans les oiseaux, ceux qui ont vu le film voient très bien de laquelle je veux parler, elle est folle. Vous allez voir quelques extraits qui vont passer au fur et à mesure de la vidéo, à chaque fois des différentes séquences dont je parle. Mais vraiment, c'est une scène qui m'a tétanisé la première fois que je l'ai vu. Parce que déjà, je connaissais de réputation les oiseaux d'Alfred Hitchcock. C'était un film qui m'avait été vivement conseillé par mes parents. Mes parents qui m'ont beaucoup poussé à découvrir des classiques ou des monuments du 7 e art et ça en fait partie, c'est ma mère qui m'a poussé à regarder celui-là parce qu'on l'avait à portée de main et je me suis dit, allez, il faut quand même que je le regarde, c'est un immanquable, c'est un film que tu vas absolument avoir vu. Et ben lorsque je suis arrivé à cette séquence, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller au niveau du magnétoscope, parce que oui, je l'ai vu sur une VHS, et d'appuyer sur pause, et de faire une vraie pause. Parce que réellement, la séquence m'a mis en tension, elle m'a tétanisé, elle m'a effrayé comme c'est pas permis, et j'étais comme ça. Et je tremblais parce que je m'attendais pas à être autant impacté par une image j'avais vu quelques films d'épouvanté d'horreur mais jamais avec une imagerie aussi marquée et surtout une envie un peu de faire du gore de manière frontale Hitchcock a un peu été un précurseur sur de nombreux aspects et je pense notamment qu'au travers de cette séquence ça a été un des premiers cinéastes entre guillemets mainstream à assumer le fait de montrer un cadavre à l'écran et surtout de le montrer de manière très crue et c'est peut-être ça tout simplement qui m'a marqué c'est le fait de montrer la cruauté de cette horreur de manière directe, sans filtre, sans rien cacher au spectateur, c'est peut-être ça tout simplement qui m'a tétanisé et qui fait que cette séquence, je la garde profondément en tête. La deuxième séquence dont je vais vous parler, c'est beaucoup plus récent. C'est une séquence que j'ai vue dans un long métrage qui, ma foi, lorsque je le voyais, dans ma tête, c'était un peu, ah, c'est le deuxième volet de la série, pas sûr que ça soit très intéressant. C'est souvent difficile de se renouveler lorsqu'on fait un deuxième film, surtout dans le genre de l'horreur. Mais, la fameuse séquence du Crooked Man de Conjuring 2, je l'ai trouvé juste folle. Alors, je parle de la première apparition du Crooked Man, parce il y en a plusieurs dans le film, mais la première, waouh, le choc. Le choc, tout simplement, parce que dans cette époque aujourd'hui que l'on connaît du cinéma d'épouvante et d'horreur, certains effets sont souvent très numériques. Et je ne dirais pas que ça pète l'immersion en film, je dirais que ça lui donne une autre forme qui peut, mine de rien, un peu incommoder le spectateur, et l'empêcher de pleinement rentrer dans un univers ou dans quelque chose qui devrait l'impacter. Mais alors, cette séquence-là, cette espèce de mélange de stop-motion compilé à ce travail de la photographie de John R. Leonetti, qui reste un très bon directeur de la photographie, mais c'est un très mauvais réalisateur, c'est un truc qui vraiment nous tétanise. Et j'ai trouvé cette séquence absolument dingue, parce que je ne m'attendais pas en fait à avoir autant de créativité dans un film de ce calibre-là. Je m'attendais à avoir un bon film, Voir un film qui fonctionne très bien, comme ça avait été le cas du premier, mais je m'attendais pas à ce que cette séquence me laisse vraiment un tel souvenir. Je veux dire vraiment, je me souviens de tout l'enchaînement de la scène, de tout le jeu avec les cadres, ce champ contre champ avec une contre-plongée et une plongée absolument dantesque, ce personnage complètement surréaliste, mais d'une puissance horrifique tellement folle. Enfin, c'est tout ça en fait qui m'a impacté et qui fait que cette séquence, vraiment, la première fois que je l'ai vue et j'ai vu deux fois le film en sable, mais la première fois, elle m'a tétanisé, la deuxième fois, je me suis dit wow, « waouh, ça marche vraiment bien parce que même là, j'ai encore peur ». Ça prouve que si on réussit un effet horrifique correctement, on parvient à donner à une séquence qui pourrait sonner comme assez simple ou assez classique, quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus impactant et d'encore plus marquant pour le spectateur. Cette séquence est un bel exemple de ça, et ça montre que même aujourd'hui, on peut encore faire de très belles choses et réussir à surprendre le spectateur. La troisième scène dont je vais vous parler est encore une fois composée par James Wan. Parce que c'est une scène du cinéma d'épouvante et d'horreur américain qui m'a marqué parce que je la connaissais un petit peu de réputation, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi impactante par rapport à tout ce qu'on venait de voir et qu'elle jouerait autant sur le ressenti qu'on a eu en tant que spectateur au fur et à mesure d'avoir découvert deux personnages, d'avoir compris qui ils étaient et de voir qu'en fait, peu importe leurs actions, il aurait été difficile de s'en sortir. C'est, vous l'aurez compris, la fin de Saut. So. Parce que la fin de Saut, so, je faisais partie de ces personnes, lorsque j'ai découvert la saga, qui en avaient entendu parler uniquement comme un espèce de gros défouloir gore, sans grand chose de plus à nous offrir. Et la première fois, bizarrement j'ai été déçu. Parce que peut-être je m'attendais à plus de gore, ou à plus de violence, je ne sais pas. Mais même lorsque j'ai vu cette séquence de fin et que j'ai été déçu par le reste du film à ce moment-là, que j'ai appris à apprécier, voire même à adorer, voire à aduler au fur et à mesure du temps, eh bien, elle m'a marqué. Elle m'a marqué parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un tel retournement de situation, à ce qu'il y ait un tel jeu autour du tueur en série qu'il y a au centre de l'œuvre, à ce qu'il y ait une telle puissance cinématographique qui soit mise en exergue par James Wan pour donner lieu à cet instant qui vraiment tétanise, parce qu'on ne s'attend pas forcément à, à voir ce qui se passe à l'écran, Bon, Il y aura des extraits, mais ceux qui n'ont pas vu le film ne comprendront rien à ce qui se passe, et j'espère pour vous que vous ne comprendrez rien à ce qui se passe. Mais vraiment, cette séquence-là, je la trouve absolument dingue, il y a la montée en tension, le travail de la musique de Charlie Closer qui vraiment apporte toute cette puissance à ce personnage. Le côté vraiment très iconique qu'on va développer autour du tueur en série qui va ensuite devenir le, la veine finalement de toute la saga. Même si cette veine, par moment, on va pas se mentir, les artères sont un peu bouchées et ça a tendance à gonfler, mais ça reste quand même le centre nerveux et je trouve que l'iconiser de cette manière-là, ça fait que lorsque on va découvrir le reste de la saga, on va garder cette image en tête et on va se dire waouh. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais je n'ai qu'une envie, c'est de voir ça. Peut-être pour ça que cette séquence est aussi marquante. La quatrième séquence dont je vais vous parler. Euh... C'est une séquence pour replacer le contexte que j'ai découvert au petit déjeuner. Euh, parce que je m'étais dit « Oh, bah avant d'aller en cours, euh, j'aimerais bien quand même regarder ce film, parce que là, je vois que j'ai pile poil le temps pour le mater, donc je vais me le lancer et puis je vais le regarder. Euh, » C'est... On va l'appeler la séquence du viol rituel de Cannibal Holocaust. Pff, elle est dure cette séquence. Je sais même pas si je vais vous mettre des extraits tellement je la trouve dure et tellement vraiment elle est, elle est hard. Donc, euh, euh, ouais, c'est une séquence qui m'a marqué parce qu'il y a une cruauté qui se dégage de l'ensemble et même de manière générale de tout le film qui vraiment tétanise et, et laisse un goût très amer en bouche. C'est pas pour rien, je pense, que pendant très longtemps, le film a été interdit aux moins de 18 ans. C'est vrai que tout récemment, depuis qu'il a été réédité en Blu-ray, que d'un seul coup, on s'est dit, oh, peut-être qu'on va le mettre qu'au moins de 16. J'ai trouvé, pendant une grande majorité de son temps, que cette interdiction aux moins de 18 ans était plutôt justifiée au vu du contexte et de l'évolution du film et notamment pour cette séquence là qui je trouve est extrêmement dure et viscérale c'est le genre de séquence devant laquelle en tant que spectateur on va rester un peu tétanisé ne sachant pas vraiment comment se comporter et surtout en se disant euh, la vache c'est très crédible je m'attendais pas à ce que ce soit aussi crédible c'est obligé que ça soit aussi crédible c'est pas obligé pourquoi vous faites ça et on se retrouve en tant que spectateur à interagir avec le film sans réellement l'avoir voulu mais du coup ça ça donne Quelque chose d'assez bizarre comme instant. Ça donne lieu à cette espèce de, de moment perdu où on se dit c'est horrible, c'est glauque et en même temps j'ai envie de voir ce qui va se passer derrière mais là je pourrais couper, ce qui d'ailleurs m'est arrivé parce que vu que j'étais en plein petit déj, cette séquence là j'ai mis sur pause et j'ai fait bon ben bah, on reprendra un jour où je serai dans un meilleur état parce que cette séquence elle me met pas bien. Mais ouais, le film est à cette image, hein, donc euh, si vous ne connaissez pas Cannibal Holocaust ou si vous n'avez pas encore vu Cannibal Holocaust, sachez que euh, au bout de 20 minutes, vous allez rapidement comprendre ce que le film veut vous montrer, ce que le film vous faire, va vous faire ressentir, et si ça marchera ou non sur vous. Soyez avertis. Et la dernière séquence dont je vais vous parler, c'est une séquence devenue culte, une séquence qui fait partie d'un monument du cinéma d'horreur. Euh, et ça n'est pas le dernier plan. C'est ce qui arrive juste avant. C'est ce que je vais appeler la séquence des cris et du gel du personnage de Jack Torrance. Cette séquence est fantastique. Parce qu'il y a le côté très glauque de ce qui s'est passé avant. Il y a la mise en tension par le fait qu'il est en train de chercher son fils. Et qu'on a peur qu'il le trouve. Mais surtout, ce qui m'a le plus terrifié dans cette séquence, c'est les cris de Jack Nicholson les hurlements quasi bestiaux d'un acteur qui se perd dans un personnage et qui va vraiment tout donner, c'est ça en fait qui m'a marqué dans cette séquence de Shining. C'est vraiment cet instant où je me suis dit wow, « Waouh, on a vraiment un acteur qui se perd corps et âme dans son personnage, qui y croit à 200%, qui livre une prestation absolument dingue, bon là il l'avait déjà prouvé avant, mais là il finit vraiment par le montrer. Et ça, couplé au tout dernier plan, qui pour certains, et à la limite du comique, pour moi, est terrifiant parce qu'il montre une folie habitant complètement un acteur et un personnage. Et vraiment, ces deux instants couplés, le fait qu'on le voit hurler et d'un seul coup on cut et on le retrouve gelé dans le labyrinthe, ah ça m'a foutu des frissons la première fois, je me suis dit, oh, ah ouais, ah c'est, ouais, c'est, ouais, c'est costaud comme fin. Et ça met vraiment mal, mais... Encore une fois c'est la maîtrise de Stanley Kubrick, Stanley Kubrick a toujours été un, un grand metteur en scène et là, même dans l'horreur, il arrive à aller dans des retranchements et dans des chemins où on est totalement impacté par ça. Et où en tant que spectateur on ne se dit pas uniquement je viens de voir un film d'horreur qui a réussi à aller un peu plus loin que d'habitude, on se dit qu'il y a une viscéralité, une intensité, une générosité même, dans le sens où le film veut partager quelque chose de terrifiant avec nous, qui fait que du coup, le film a un petit truc en plus. Et c'est ça peut-être qui fait que, ouais, c'est clairement l'une de mes séquences d'horreur qui m'a le plus marqué de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Il y en a d'autres, vous vous en doutez, mais celle-là, je trouve qu'elle dégage quelque chose d'unique, de fort et de terriblement intense. Bon, ben bah voilà. 5 séquences de films d'horreur qui m'ont marqué. Euh, J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre, vous, dans les commentaires des séquences auxquelles vous pensez lorsque je vous dis film d'horreur, avec des scènes qui vous ont marqué. J'aimerais bien savoir. Parce que honnêtement, je pense qu'on doit peut-être avoir certains goûts qui doivent se rejoindre, mais je pense que vous allez aussi me proposer des trucs qui font partie, peut-être pour vous aussi, de manière très intime, d'un ressenti qui a été vécu à un instant T, et qui du coup vous a profondément marqué, et encore aujourd'hui vous tétanise. J'aimerais beaucoup lire ça. Et d'ici là, bah, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois. Regardez des films, parce que c'est bien de regarder des films, et on se retrouvera ici pour parler de cinéma, bien évidemment. A plus Et je pense à une séquence qui n'est pas du tout d'un film d'horreur mais qui m'a profondément marqué et terrifié. Euh, Mr Bean qui tâche la toile dans le premier film Mr Bean. Euh, J'ai fait des cauchemars de cette scène. Et je me sens encore un peu ridicule d'ailleurs d'avoir fait ça.